meurs soif. Viens, acheter chez moi car ce sont les Tu cherches quoi, l'ami Tu sais ce que tu veux D'autres Trop bien. ce qu'il me faut recherche constamment. C'est toujours un plaisir. Là. Attends, laisse-moi. that 上帝 On sentait mauvais quand on est né et on sentira mauvais quand on mourra Oh, tu es toujours si, si négative, Naira les points. Du moulin. Je T'avais imaginé que les traceurs nocturnes avaient vraiment existé Pour moi, c'était rien de pire qu'une légende. Putain, pire, pas, ça me fait C'est une très mauvaise chose. Oof! <laughs> Autre autres pas, tournez à gauche. Il clignote toujours autant. Putain non, non. Il y a un problème Un problème Pèlerin, tu dois m'aider. Je suis grave dans la merde. Juste, Coco, si tu ne m'aides pas ce voyou chauve, là, mon oncle va me mettre une rouste. Et ses mains, c'est du genre poil en fonte. La dernière fois qu'il m'a frappé, j'avais une bosse sur le front de la taille d'une corne. On aurait dit un putain de rhinocéros. Et avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je parle de la corne, hein. Qu'est-ce que t'as fait pour énerver ton oncle cette fois Rien encore. Mais ça va pas tarder. Je faisais une sieste, euh, tranquille, et là... Bim Je suis parti dans un sommeil très profond. Le pire, c'est que la saucisse va bientôt être pourrie. Par les temps qui courent, euh, on peut pas laisser perdre de la nourriture Enfin, si on peut appeler ça de la nourriture T'es sûr d'avoir la chasse avec ça Si on la mange dans l'heure, ça ira Bon, il euh, y en aura peut-être un qui foncera aux chiottes hein. C'est mieux que de mourir de faim On n'a jamais vu quelqu'un ne plus avoir faim parce qu'il chie trop, pas vrai Mais dans trois heures, nos trous de balles exploseront comme des volcans hein. Et après, ça va gerber dans tous les sens Mon oncle va m'étriper et ils fileront mon corps à bouffer aux infectés Je leur filerai bien cette bouffe moi-même Mais euh, je dois encore préparer le fumoir Si ce truc ne fonctionne pas Eh ben, tu sais ce qui va arriver Dis-moi où aller Bordel, t'as aucune idée comme c'est important pour moi Chope les rations sur la table Et mange toi de les livrer qu'il y a au-delà de ces... C'est mort Je crois que moi tu vas mal finir pour toi, enfoiré <coughs> Choper ce connard <coughs> Hmm. Salut citoyens. Parfois de petites Bienvenue choses peuvent se transformer en gros problèmes. Vieux On fait une partie d'échecs Ou tu comptes trouver un plateau Kuba en a trouvé un en ville Ah le pèlerin est de retour Les mains pleines j'espère J'ai trouvé le Lazare Ah oh, bordel Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous Où est l'enfoiré qu'il l'avait À Midpacking Square tu l'as pas laissé partir, hein Ça pourrait être le meurtrier euh, C'était une fille, une dizaine d'années Mais c'est pas elle qui l'a tué, elle a juste piqué le truc Arrête, on continuera ça plus tard, laisse-nous Hein ah, On dirait une constellation sur ton bras Ce sont des tatouages de rang quand les ressources ont commencé à manquer, les tatouages ont remplacé les médailles. C'est un signe hiérarchique. Comme en prison. La prison où les militaires, c'est la même chose. Il y a toujours une hiérarchie. J'ai fait ce que tu voulais. À toi. Fais-moi entrer dans le centre. Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Eitor, t'as promis Calme-toi, pèlerin. Je tiens mes promesses. D'abord, prends ça. Un gage de gratitude. Eitor, je dois aller au centre. Tu comprends Tu cherches quelqu'un, c'est ça Je veux aller à la boucle centrale aussi. Ma femme et mes enfants sont là-bas. et Je peux pas les protéger si je suis coincé ici. Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur. C'est clair Tu peux m'aider ou tu peux attendre que je le trouve moi-même. Je vois des traces de sang sur les lames du Lazare. Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir. Le bâtard doit avoir une méchante entaille. Si tu le trouves, tu ne feras pas que m'aider. Tu le feras aussi pour toi. D'accord. Est-ce que tu as des suspects Le commandant s'est fait tuer dans le bazar. C'est forcément l'un d'eux. Les habitants du bazar sont des gens simples. Pourquoi ils risqueraient de vous défier Voilà pourquoi je veux découvrir la vérité. Avant qu'on nous donne l'ordre d'utiliser la force. Et puis, les apparences sont parfois trompeuses. Ils veulent se débarrasser de nous. Ils pensent que l'anarchie, c'est la clé pour créer un nouveau monde. Eh ben, l'anarchie est partout de nos jours. Karl est un escroc faussement pieux. Il lave le cerveau des autres avec de beaux discours. Il dit que tous les gens sont égaux, mais c'est des conneries. Je ne peux pas être un leader et l'égal de l'autre en même temps. Je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas. Magnifique. C'est ton ticket pour le centre. Retourne au bazar. Y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller Oui, effectivement. Mais c'est top secret. Il faut surtout pas que ça se sache. Ça a l'air sérieux. Celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée. Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté. Ils ont taillé dans le cadavre oh, C'est vraiment dégueu. Ouais, sérieusement. Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça, ils perdraient leur sang-froid. Et ce serait la guerre totale. Je te le dis parce que si tu trouves ce petit... trophée, alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas. Compris. Je pars tout de suite. Aiden, toujours en vie T'es inquiet pour moi en Bienvenue fait au centre Bien j'ai de grands espoirs pour, pour toi Aiden. Rejoins-moi dehors. J'ai entendu parler de toi pèlerin, ça te dirait de rejoindre les pacificateurs Je me demande si le courrier de ma famille est enfin arrivé. Avant, soldat. J'ai coché ça, j'ai coché Arrête ça. Arrête d'hésiter oh et viens là. Qu'est-ce que je peux te vendre J'ai coché cette case ou pas C'est le truc qui pourrait te sauver la vie. C'est plutôt impressionnant. un homme de goût. Ça ne te sera d'aucune aide. Tu sais distinguer le bon du mauvais, hein J'adore faire des affaires avec les clients comme toi. Rien à foutre. Je vais pas recommencer. Le boucher est notre pire ennemi. C'est à, à faire des emplettes. Du lundi noir qui ont causé plus de merci d'être passé. Tu viens pour le métro, tu, tu trouveras forcément ton bonheur Connais quelqu'un que ça va intéresser. Merci de m'apporter ça. J'en un de trop J'avais besoin de ça Oh J'en cherchais, justement Tu viens de rendre un pacificateur très heureux. Je suis heureux de t'en donner quelque chose. Jamais t'en as encore Je dirai jamais non à ça Ouf Je vais pas avoir besoin d'en commander surplus sont mes gains. Comme ça tombe bien. Heitor veut que je trouve le meurtrier de Lucas. C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre. Tu fais ses seules besognes Bah, C'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris. Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Seules deux personnes sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux, Karl. Je sais ça. Qui d'autre Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Il y a aussi Dodger, un truand du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok, je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Karl. à moins que tu préfères la fille. Sophie C'est pas vraiment mon genre, tu sais. Et obstiné. <rire> tu es as... rare. regarde autour de toi. Eh, hey, t'es qui toi putain Du calme chef, c'est pas un pacificateur Qu'est-ce que t'en sais Il rôde sans arrêt dans les parages C'est l'étranger, le pèlerin Hein Il vient de l'extérieur Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici Mais fais gaffe à tes fesses pèlerin Et n'approche pas des pacificateurs Ils sont potes avec personne Cette fois avec un biomarqueur Carl m'a dit de te conduire à lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça a le change de vouloir me pendre, Et souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. tu étais une menace pour tout le monde. Bien sûr Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il n'y aura pas de reconstruction. Hein qui aurait pensé Un pèlerin au bazar. Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux... Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci Mal. Et c'est de pire en pire. Les camps sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. J'ai peur qu'on ait bientôt nulle part où aller. Ça me surprend pas, fiston. L'humanité doit toucher le fond pour pouvoir se relever. C'est pour ça que nous, on est là. T'as d'autres infos Pas vraiment. Pourquoi ne pas me parler de ta communauté On nous appelle le peuple du bazar. Simplement en raison de l'endroit où nous vivons. Mais ce qu'on est vraiment, c'est un peuple libre. Libre des mensonges, libre de l'argent, libre de la religion, des guerres, de la politique et du nuage sombre qui a recouvert la Terre. Ça a l'air génial. Trop beau pour être vrai, en fait. Bon, on a nos défis à relever. L'eau est rare, par exemple. Mais avec du courage et de la patience, on créera un jour un paradis a l'air presque reconnaissant de l'effondrement de la civilisation. C'était aussi tragique qu'inévitable. Le consumérisme, la croyance dans le dollar tout-puissant a conduit à cette catastrophe. Donc, on s'efforce de ne pas faire la même erreur deux fois. Ce serait un crime. On veut créer un nouvel ordre basé sur les liens sociaux, sur la famille, la communauté. Une société dans laquelle les gens s'entraident et adhèrent à la justice. Pas besoin de police, de militaires ou ces figures autoritaires pour tirer sur ceux qu'ils doivent protéger. Il y a de la place pour tout le monde. Mais revenons à tes histoires. C'est des ragots que tu cherches, Karl. Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors Je ne pas fan de la métaphore. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphores ou de poésie. Ils préfèrent agir. Ouais, à ce propos. Je cherche Sophie. Ah oui. Et pourquoi je te prie Ça, je m'en occupe. Pas quand t'es sur mon territoire, pèlerin. Mais d'accord, je vais jouer le jeu. Tes affaires, quelles qu'elles soient, sont pas une menace pour nous. T'es tout seul, après tout. Contrairement à nous. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Et j'espère que tes affaires ne mettront pas Herman en rogne. Adieu, l'ami. Sophie, on peut parler Ne lui fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. c'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. T'aurais rien pour moi hmm. On dit que tu sais te rendre utile, mais je préfère m'en assurer. Pourquoi pas une petite course pour commencer euh, Qu'est-ce que tu proposes Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. J'en ai besoin pour... une certaine transaction. T'as dit que t'étais responsable de la sécurité du bazar. Ça veut dire quoi exactement Ça veut dire que tout pacificateur qui menace notre communauté de personnes libres peut compter sur moi pour lui briser le crâne. À la façon dont Karl parlait, vous sembliez être plutôt pacifiste. On essaie de renverser les anciennes méthodes et d'inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. C'est une véritable révolution. Et toute révolution a besoin de deux choses pour réussir. Une idéologie et une faction armée pour la faire respecter. Une certaine transaction Il y a un truc que je devrais savoir La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer. C'est ce que dit Carl. <rire> et t'y crois Je crois qu'il ne faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es, jusqu'à présent du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. Alberto et Vincenzo Dis-moi plus sur eux. Un duo père-fils Alberto, le père, a tendance à jacasser. Avant l'heure zéro, il avait un atelier et un paquet de fric. Vincenzo, son fils, est assez timide. Ce sont tous les deux des artisans. Le genre qui pourrait fabriquer une montre avec un vieux chewing-gum et un bout de ficelle. C'est quoi ce truc, avec les cristaux Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement... Je crois pas, mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance. Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Hé, hey, toi Ouais, toi Moi, c'est Damien. Aiden. T'es nouveau dans le coin, pas vrai Est-ce que ça fait une différence J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment Waouh Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu, et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot, tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires, et pour eux seulement, pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End, ils te donneront tous les détails. J'ai pas encore accepté. Tu n'as pas dit le contraire non plus. Réfléchis à ça un peu. Tu changeras d'avis. C'est de l'argent facile. Ne me regarde pas comme ça, je fais que te filer des infos. Et entre toi et moi, tu ne regretteras pas. Angoissé. Regarde, Urban, ton ami le fouineur est de retour. T'as trouvé du boulot Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. <rire> Comme la tienne hmm, T'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir Quelqu'un comme toi doit être au courant de tout ce qui se passe. En toute modestie, et je ne vais pas le nier. Un petit oiseau t'a dit ce qui est arrivé à Lucas <rire> Tu sais, j'ai entendu dire qu'un pèlerin avait débarqué en ville. Procurieux. Il pose un tas de questions à tout le monde. Toujours à se mêler de tout. Un peu comme toi. Et ça peut pas être une simple coïncidence. Bien sûr que si. Faut pas les croire. T'as du nouveau à propos de Lucas ou pas ce genre d'information n'est pas donné. Tu n'as pas de quoi te le permettre. Je pourrais travailler en échange T'as du travail pour moi Donne ton CV à ma secrétaire et on me contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con, je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. <rire> J'aime bien ton style, mon gars. Où devrais-je dire pèlerin Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin Pas grand-chose. Tu dois jeter un œil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type Hubert. On l'appelle Hubert la poisse. Je le connais, il porte bien son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok, je reviendrai après lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment périphérique Trinity Court, à l'opposé du bazar sur Orchou. Impossible de le louper, mais... arriver jusqu'à lui serait une toute autre histoire. Pourquoi Hubert n'est pas juste un harceleur, il trouve toujours moyen de gagner du blé. Et il se cache désormais de la moitié de la ville C'est un gros parano Il vit comme un rat dans un labyrinthe pour garantir sa sécurité Tu vas devoir y monter et trouver un de ses passages secrets pour y accéder Je peux m'en occuper Quand tu seras sur place, le mot de passe est Sayonara Il saura que c'est moi qui t'envoie Compris On raconte que les termes euh, lointaines sont restés ah, de euh, alpha. C'est vrai? Je suis reconnaissant d'avoir des clients comme toi. Un atelier, papa. Je suis retrouvé pour le oui. dans un, magasin de un magasin Un atelier! Alors il est où? L'atelier, es pas Alberto. Personne n'a de marchandises aussi excellentes. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang. Ils ont déjà envoyé un de leurs pe pe pe pe peine Pencu Qui ça Ce gars, oh, ce, ce, ah, le frère de Sophie. Et, et, et, C'était quoi le nom de ce trot-duc Barnet. Le nom du trot-duc, c'est Barnet. Et il a posé la même question à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre 100... 120... 100... Papa, ah. je peux lui dire Ah, Je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau. Fashion store. Et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Ma qualité démolie. Euh, explose la concurrence.